Le but de cet exercice est de faire une représentation en toile de profil. Les toiles peuvent être assez adaptées pour avoir une représentation par catégorie. Donc ici nous prenons tout le tableau, cliquons sur diagramme, nous allons dans toile et on va prendre cette représentation là avec des traits. Alors ici, nous avons la série de données en ligne, effectivement, par exemple, pour Justine, toutes les données correspondant à ces notes sont sur la même ligne. Et voilà, cela permet du coup d'avoir une représentation par catégorie un peu, donc ici nous avons euh, plutôt ce qui est lié aux langues étrangères, ici plutôt aux sciences, ici plutôt au français, et la forme qui est donnée pour euh, chaque personne va représenter un peu ses points forts.